Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous fais un petit live parce que, en fait, euh, je voulais vous partager euh, une réflexion du moment. C'est, euh, en fait, quand on est dans un business, et notamment quand on est euh, entrepreneur indépendant, il y a un gros, gros, gros travers qu'on risque d'avoir. Alors, est-ce qu'on dit un gros travers euh, En fait. Je vais vous expliquer mon, mon propos. Euh, c'est le titre du live, vous allez me dire d'un autre côté. Mais dès notre plus jeune âge, en principe, on apprend que pour réussir, il faut travailler, travailler, puis travailler. Et que les loisirs, prendre du temps pour soi, c'est euh, complètement optionnel en fait. D'accord Et ce que je vous dis là, c'est pas spécialement lié à mon activité particulièrement. C'est lié, genre, beaucoup à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que si vous êtes indépendant, si vous avez votre entreprise à vous, si vous êtes, euh, j'en sais rien moi, vous êtes euh, n'importe quelle entreprise, vous êtes indépendant, vous n'êtes pas salarié, d'accord Ça peut s'appliquer au monde du salariat, mais je pense que c'est plus adapté, ce que je suis en train de vous dire, c'est plus adapté au monde de l'entreprise, parce que normalement, en étant indép indépendant, en étant votre propre patron, vous vous offrez par la même occasion <rire> beaucoup de <rire> choses à penser, d'éventuellement quelques tracas, mais vous vous, occu vous, vous, offrez, vous vous offrez aussi un truc qui est pas mal important, c'est la liberté. d'accord Et donc avec cette liberté va aussi, euh, j'ai envie de vous dire, le, le côté un peu vicieux de la, de la liberté, je m'explique. C'est être libre, c'est génial, mais d'un autre côté, ça... Autant on a pu râler en étant, en étant salarié que oui, on, est, on fait trop d'heures, euh, on n'a pas assez de temps libre, etc., etc., etc. Mais quand on est salarié, quand on est en repos, quand on est en vacances, quand on est en week-end, quand on est le soir chez soi, bon je ne parle pas pour les hôteliers, hein, parce que les hôteliers c'est un petit peu particulier, mais quand on a fini son temps de travail euh, contractuel, on a fini, on n'a plus rien à devoir à son entreprise. Je veux dire, globalement, je suis salarié, je suis en vacances, l'entreprise peut s'effondrer, moi, je suis en vacances, il n'y a pas vraiment de souci, d'accord Quand on est indépendant, euh, à quel moment s'arrête notre journée de travail Quand est-ce que je dis stop Est-ce que c'est à 18h Est-ce que c'est à 19h Est-ce que c'est à 20h Est-ce que c'est à 16h Ça, c'est un vrai, vrai souci. Et, et, et, et que vous ayez de l'expérience en tant qu'entrepreneur indépendant ou que vous veniez de débuter, je vous invite vraiment à mettre le focus là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour que la machine, elle fonctionne, bah contrairement à ce qu'on a appris depuis qu'on était tout petit à l'école, pour que la machine, elle fonctionne, il faut lui mettre de la bonne énergie à l'intérieur, d'accord Si vous vous faites pipi dans votre réservoir de voiture, je suis au, au, je suis au regret de vous annoncer que votre voiture, elle ne va pas fonctionner longtemps, parce que la voiture, elle ne fonctionne pas avec du pipi. Et il faut lui mettre du gasoil ou de l'essence, des choses comme ça. Vous voyez le truc Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, Là, si je prends mon exemple aujourd'hui, par exemple, je suis extrêmement fatigué. Je suis fatigué, pourquoi Parce que comme je vous l'ai déjà dit, depuis quelques mois maintenant, on a mis en place avec, avec mon équipe, en tout cas avec une partie de mon équipe, puisque c'est sous forme de volontariat, ceux qui veulent, le matin à 9h, on se connecte et on commence notre journée de travail ensemble. Euh, alors, ce n'est pas ça qui me fatigue, Ça, je trouve ça absolument génial. Au niveau énergie, c'est génial, c'est un, un moment de partage fantastique. Mais depuis euh, 7 jours... Il y a un événement en ligne, le GoPro 7 Day Challenge que vous avez peut-être suivi, d'ailleurs peut-être que vous le suivez aussi vous, qui était fini hier soir, mais sauf que le gars qui l'organise a annoncé qu'il nous faisait un cadeau, il met deux jours de plus. Et hier soir, ça s'est fini à 2h du matin. <rire> et 2h du matin, ça fait tard quand même quand on est depuis 20h devant l'écran et qu'en fait on s'est levé super tôt la veille parce qu'on avait d'autres choses à faire dans la journée. Bref, pourquoi je vous raconte ça C'est-à-dire que ça fait deux jours, je me lève avec un petit peu le sentiment qu'il manque des heures de sommeil quand même. Et, euh, et du coup, de par tout ce qui se passe à travers cet enseignement, à travers les échanges avec l'équipe, etc. etc. j'ai mon travail de base, ce que j'appelle ma routine en fait, ce que je me suis euh, mis comme base de boulot à faire. Parce qu'à un moment donné, comme je vous dis, en étant indépendant, il faut se mettre quand même des, des, des lignes de conduite, on va dire. Et ben, dans, dans ce travail de base, euh, j'ai pris du retard. J'ai pris du retard sur... Euh, ouais, pas mal de retard, en fait. Et euh, j'avais deux solutions aujourd'hui. Euh, je sentais une énergie assez basse, je sentais que j'étais... Euh, et j'ai hésité entre euh, bosser quand même, en mode euh, « j'y vais quand même !» Ou j'ai regardé mon oreiller, mon lit, j'ai dit « oh, il m'appelle, une petite sieste !» Et euh, à un moment donné, j'ai regardé le temps qu'il faisait dehors. Il fait 18 degrés, non, 19 degrés à l'ombre, ce qui veut dire là où le soleil, ça chauffe très fort. Euh, donc, j'ai cette chance-là d'avoir ça juste... On est juste à côté de chez nous, en fait. Hein, on est à quelques minutes de chez nous. Et non, je le dis pour ceux qui vont me dire, euh, oui, tu es confiné, tu ne devrais pas sortir. On est à quelques minutes de chez nous. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et, euh, et j'ai pris cette voie-là. j'ai dit, OK, tu sais que ça va te faire du bien. Tu vas prendre le soleil, tu vas prendre l'air, tu vas être dans la nature, tu es avec ta femme, tes enfants... Et c'est aussi pour ça que tu t'es offert la liberté d'être entrepreneur. Et je voudrais vous sensibiliser à ça aujourd'hui, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Posez-vous. Si vous êtes dans un boulot où vous êtes... Vous allez de rendez-vous en rendez-vous, chez des gens, avec des gens, peu importe, si vous avez ça, si vous enchaînez les rendez-vous, je vais vous inviter à, dans la journée, mettre un rendez-vous super important. Le rendez-vous, ce qu'ils appellent en anglais le « me time », c'est le rendez-vous avec vous-même. Le rendez-vous où vous allez partager avec vous, avec votre famille, vos enfants, peu importe, avec vous parce que vous êtes seul, peu importe, mais vous allez, à un moment donné, arrêter tout. Et vous savez quoi Je vais vous donner un secret, en fait. Ce qui va se passer quand vous allez faire ça, c'est que quand vous allez vous remettre à votre bureau, que vous allez retourner voir un client, que vous allez vous remettre à bosser, vous allez être deux fois plus efficace, si ce n'est pas plus. Donc contrairement à ce qu'on nous a enseigné depuis tout le temps, depuis qu'on était gamin, étudiant et tout ça, ce n'est pas en enchaînant les heures de travail, ce n'est pas qu'en travaillant comme un acharné qu'on va y arriver. Et ça, c'est vraiment super, méga important. Et je vais vous glisser un dernier petit message. Si vous êtes patron et que vous avez des employés, et que vous avez des chefs de service, des managers, qui sont toujours un petit peu au taquet avec leurs équipes et tout, offrez-leur, vous, en tant que manager, cette ouverture en disant hey « Eh mec, écoute, c'est un peu tranquille, là, au niveau de l'activité. Prends ton après-midi, va, va à la plage, va te reposer. Fais ce que tu veux, coupe le téléphone, je prends le relais. S'il y a le moindre souci, va. » Faites-le pour lui si, si la personne ne sait pas le faire. Mais c'est super méga important. Donc voilà, c'était mon conseil du jour. Comme d'habitude, hein, si vous aimez euh, mes conseils, si vous aimez bien me suivre, j'ai de plus en plus de, de retours des gens quand je discute avec vous en message privé. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, c'est cool tes vidéos, j'aime bien, bien ce que tu dis, j'aime bien ta vibration, etc. » Mais jamais, jamais, jamais je vois passer un pouce ou un commentaire. et Je vais vous dire un truc, vous le savez, c'est live, c'est vraiment du cadeau, c'est de l'inspiration, j'ai envie de partager ça avec vous. Et, mais par contre, c'est vrai que ça fait plaisir quand il y a un petit pouce, un petit cœur, un partage. Donc n'hésitez pas, mettre, mettre, oh pas à commenter, à liker, à partager, ça me fera super plaisir. Et puis euh, on se revoit très bientôt. En attendant, portez-vous bien et belle journée. Ciao, ciao